La culture, c'est le quatrième pilier du développement durable aux côtés des questions sociales, environnementales et économiques. C'est un facteur puissant de créativité et d'innovation qui peut faire émerger de la création d'activités, voire de l'emploi. Donc la question, c'est de savoir comment s'approprier la culture, sa propre culture. Euh, donc il est bien question du citoyen au cœur des projets culturels et comment mettre en place des politiques culturelles pour, pour favoriser l'accès des, des personnes à la culture. Une politique culturelle, c'est trois volets principaux. C'est de la programmation d'artistes avec des rencontres organisées autour, donc de la médiation culturelle, mais c'est aussi un axe de formation et de pratique de la culture. Nous les écologistes, notre projet c'est de redonner du sens au temps libéré par la baisse de nombre d'heures de travail, le, le, les périodes de chômage ou de formation, donc tout ce temps libéré pour euh, retrouver le goût de la culture, également le tourisme, euh, etc. Et euh, c'est aussi euh, sauvegarder les richesses locales, privilégier le court et le lent, euh, en évitant les pièges de, du repli sur soi, et faire une plus grande place aux activités autogérées, notamment euh, par l'aide mutuelle et l'aspect la, coopératif des projets. Donc la culture pour la Bretagne, par exemple, c'est la langue bretonne, c'est les danses, c'est la musique, c'est euh, le patrimoine, mais euh, nous avons une nouvelle forme de culture émergente qui arrive à travers les réseaux sociaux que vous utilisez. Euh, les réseaux sociaux, c'est le partage, c'est ces notions de partage le, pour le covoiturage, euh, partager des outils de jardin, tout ça, mais c'est également partager des produits culturels, notamment la musique, et le cinéma, ce qui pose aussi ce, ce, ce, ce problème de gratuité de, de la création artistique qui doit, à mon avis, être rémunérée à un moment donné pour, pour que le, les produits culturels restent gratuits mais que les artistes puissent continuer à créer. Là, vraiment, on a une émergence d'une nouvelle forme de culture qui est en train de s'inventer et qui va progresser, euh, voilà, et donc, et donc je veux partager avec vous euh, à travers cette vidéo, je veux euh, pouvoir euh, communiquer avec vous et vous montrer que vous êtes déjà dans une forme de culture.